Notre candidate du jour, c'est Nathalie Artaud. Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Nathalie Arthaud, une autre coco. Bah dis donc, c'est la mode ou quoi d'être d'extrême-gauche Ah non mais bientôt, il y aura plus de candidats d'extrême-gauche que de variantes de coronavirus. Après Nathalie Arthaud, c'est quand même une candidate sérieuse pour les élections qui arrivent. Ah bah, elle a quand même été au second tour des dernières présidentielles. Ah bah oui Seconde en partant du bas, il était au second tour de la louse. Ah bah pour quelqu'un qui voulait représenter les 100 voix, là c'est sûr, les muets, ils ont été bien représentés. Parce qu'on les a pas entendus ces électeurs. Ah ils se sont pas exprimés dans les urnes. Alors on la critique de pas vouloir ranger son ego et que trop de candidatures à gauche, ça éparpille les voix. Mais peu de voix additionnées à pas de voix. Je vois pas où ça éparpille les votes. Prenons l'exemple d'un cadeau d'anniversaire. S'il faut 20-25 euros pour un cadeau commun, que vous êtes 5-6 à participer, il faut que tout le monde file 4-5 balles. Eh bah, ben Nathalie Artaud, c'est la crevarde qui te file 50 centimes. Et quand t'as 2-3 potes comme ça, tu peux filer 10 balles, t'auras jamais ton cadeau. Je taquine, mais je pense que ça serait pas mal Nathalie Artaud en tant que présidente. Parce que quand on regarde la conjoncture de la géopolitique actuelle, je pense qu'il faut un président et une présidente qui sait casser des margoulettes. Qui sait tâter du poing. Vous avez vu la propale d'Elon Musk à Poutine pour régler le conflit en Ukraine Un combat de ma homme Viens tâter de mes points, Villebrequin Et des personnalités qui se castagnent la gueule dans un ring, c'est un peu le truc à la mode en ce moment. Ah mais je serais pas surpris que pour régler des futurs conflits, on organise des octogones sans règles. Et à la place d'une troisième guerre mondiale, ils vont organiser un énorme tournoi de MMA entre tous les chefs d'État pour savoir qui dirige le monde. Et je pense que chez nous, de tous les candidats, c'est Nathalie Arto qui a le plus le profil. Bah quoi Son parti, c'est la lutte ouvrir c'est pas un sport de combat, parce que face à la ceinture noire 9e Dan de Poutine, je préfère quelqu'un qui maîtrise les hippons-levis et les clés de bras à la chaîne. Ah désolé, mais pour le destin de la France, je suis pas sûr de vouloir envoyer Zemmour ni Macron. Parce que les baguettes, c'est traditionnel, ok, mais ça se brise vite. Mais Nat, elle s'en fout des autres présidents. Elle, celui qui veut démarrer à la récré, à qui elle veut foutre la tête dans les toilettes, c'est le capitalisme. En vrai, elle a tellement une haine contre le capitalisme, que si jamais elle devient présidente, on va faire une adaptation de son mandat, version ciné. Et j'ai le speech. Le grand capitalisme, super vilain qui fait régner la terreur en France, décide d'envoyer ses sbires, la terrible bande du 440, pour terroriser les ouvriers. Une seule personne sera capable d'arrêter ce plan machiavélique. Arto le point de fer. Boum Blockbuster en perspective, mec. Après, on va pas non plus s'enflammer, parce que la vie, c'est pas un film. Alors, si être candidat à l'extrême gauche, c'est à la mode, ne pas voter pour eux, ça l'est encore plus. Et même si elle répète qu'elle veut pas être présidente, bah les électeurs n'ont pas besoin d'être sourds pour savoir qu'ils voteront pas pour elle. Au revoir.